L'affaire 11 et l'affaire 12 concernent deux communes qui, à la suite du dernier scrutin, du vote des électeurs et de la décision de leur conseil municipal, décident de rejoindre le périmètre de la régie. Il s'agit à l'ouest de Murviel-lès-Montpellier et à l'est de Clapier. Donc l'un est rattaché au syndicat Ballanguedoc l'autre au syndicat mixte Garrigue-Campagne. Donc euh, il s'agit d'une délibération pour ouvrir la discussion, l'étude de faisabilité et l'adoption, puisque le, les contrats de délégation finissent euh, en fin d'année, et donc euh, ces deux communes ont, ont voté. Donc d'ores et déjà, concernant Muriel les montpelliers euh, la discussion s'est engagée avec le syndicat Ballanguedoc. je tiens à saluer son président, monsieur Yves Michel, qui a tout de suite ouvert la discussion et a dit qu'à partir du moment où il y avait un vote, c'était légitime que on suive la volonté de, de la commune, et donc le, le travail est en train de, de se mener à ce sujet. Euh, de la même manière, avec Clapier, nous avons officiellement euh, saisi euh, syndicat mixte euh, Garrick-Campagne. Je vous rappelle que le périmètre de la régie couvre 80% de, des habitants de la métropole, avec la ville-centre Montpellier, et que le périmètre des, des, ça, ça représente 87% de la facturation, D'eau Et vous savez que la facturation d'eau, elle est essentielle puisqu'à travers elle, nous avons la relation avec la population et nous finançons par la même non seulement l'eau, mais également l'assainissement. Donc voilà euh, ce qu'on veut dire sur ces, sur ces deux communes euh, dont les maires sont clairement exprimés dans cette direction. Donc je vous demande de voter cette délibération pour euh, engager cette discussion de faisabilité, dont les revenir vers vous une fois qu'elle sera euh, réalisée. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Vice-Président. a des. Madame Touzard, voilà, madame, qui est une des communes concernées. Et Monsieur Pinceau, l'autre commune concernée. Isabelle. Oui, donc euh, merci beaucoup, merci René. Sans, sans prendre beaucoup de temps, simplement dire que voilà la commune de Murviel est attentive à, à la gestion des réseaux et voilà on a, il y a beaucoup de travail à faire sur notre commune et, et notamment pour dans la politique de lutte contre les, les fuites d'eau très importante et on a confiance vraiment on est on pense qu'avec la régie on atteindra plus facilement euh, certains objectifs et puis aussi ce qui a motivé aussi le conseil municipal c'est la réflexion en cours à la régie pour une une tarification euh, sociale de l'eau et voilà on, on est on est vraiment partant et je vous remercie d'adopter cette cette démarche Merci beaucoup Isabelle. La parole est à Monsieur Pinceau, maire de Clapier. Eric. Oui, bonjour. Vous m'entendez Très bien. Oui, bonjour. Rebonjour. Oui, effectivement, la commune de Clapier est depuis très longtemps engagée dans cette démarche d'une de, de, régie publique de l'eau. Je voudrais le rappeler ici euh, solennellement. Mon prédécesseur, Pierre Morel, avait été un des rares maires de l'intercommunalité avant mon premier mandat, à se prononcer en faveur de la régie publique de l'eau. À l'époque, ce n'était pas trop d'actualité pour l'intercommunalité. Donc, c'est un, un vieux sujet pour la commune de Clapier. Le conseil municipal a voté à l'unanimité cette délibération, sollicitant à la métropole, comme l'a souligné mon ami René Revol, d'un passage en régie publique. Nous en avons informé depuis longtemps, à la fois le président de, du syndicat Mix et Caric Campagne, et aussi les, les autres membres... de du syndicat, donc c'est vraiment un sujet qui, qui tient à cœur euh, qui, qui tient à cœur de, de, de, de l'équipe municipale et les habitants de Clapier. Je voulais juste rappeler et, et remercier René Revol et ses équipes pour le travail engagé.